Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un classique de la magie des cartes. Le magicien Arapan Hong a revisité un tour de magie, les fameux ascenseurs. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite sur le tapis. Pour cet effet, je vais utiliser 4 cartes à ma droite et 3 cartes à ma gauche. Au sujet des cartes à ma gauche, ce sont des cartes à points. En revanche, sur les cartes qui sont à ma droite, ce sont simplement les quatre rois. Je vais utiliser les quatre rois pour simplement les placer au centre du tapis. Les cartes à points, eux, vont servir de piliers. Je m'explique. Chaque roi va remonter à la surface. Premier roi. Je pose mes cartes à points sur le premier je laisse un peu agir et au bout d'un instant le premier roi remonte magique pour le second et eh bien c'est pareil je pose mes cartes je laisse agir et au bout d'un instant le second remonte c'est vraiment très magique N'oubliez pas, simplement avec trois cartes. De nouveau pour le troisième. Je laisse agir. Et la magie opère. Pour le dernier, c'est un peu différent. Car le dernier, figurez-vous, est un roi un peu plus difficile. Je pose donc mes cartes à points sur celui-ci. Je laisse agir. Attendez, je pense qu'il y a un souci. Je pense que le roi n'a pas bougé. Effectivement, il n'a pas bougé. Non, celui-ci est un peu différent des autres. C'est-à-dire que lui, il préfère partir du dessus pour aller dessous. Nous allons voir. Je laisse agir. Ah non, il n'a pas bougé. C'est bizarre. Étrange, étrange, étrange. Qu'est-ce qui se passe Attendez, ah, regardez. Il y a un roi ici ah bah oui Ah bah un troisième Non Mais quatre rois sont revenus dans, dans leur paquet Ils se sont rejoints Non mais attendez Incroyable Les rois non seulement ont, ont, ont, ont remonté, mais ils ont voyagé Franchement là, si ça c'est pas de la magie Voilà Je suis très heureux de vous avoir présenté un classique de la magie revisité par le magicien Arapane Ong, de son livre Principia. Si cela vous a plu, likez, commentez et bien sûr, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, ciao les amis, bye bye